Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment passer d'une table de vérité à une équation logique simplifiée. Donc on a déjà vu dans une précédente ouais. vidéo, hein, vous pourrez voir ici avec le lien, comment on passe d'une table de vérité à une équation logique sans se poser la question des simplifications. Donc, Tout simplement, on identifie très rapidement, euh, dans cette vidéo je vais le rappeler, les produits logiques pour lesquels les sorties sont à 1, ici j'en ai trois, donc euh, celui-là, celui-là, celui-là. Je retiens les configurations logiques correspondantes, les produits logiques, et on va écrire notre résultat sous forme de somme de produits correspondant à donc, ces produits logiques, les configurations pour lesquelles on a des 1 en sortie de la table de vérité. Sans se poser de questions de, de simplification, on s'arrête là. Maintenant, si on veut réaliser une simplification logique, il va falloir examiner ces produits logiques deux par deux en se posant une question. Combien de bits diffèrent entre chacune des configurations Si j'ai un bit qui diffère, alors je vais pouvoir l'éliminer par une, une méthode de simplification logique. Regardons par exemple ces deux configurations logiques, la configuration que j'appelle une et la configuration que j'appelle deux, elles sont représentées ici. Le 0 correspondant au c bar est commun. Les autres sont différents. J'ai donc deux bits qui diffèrent, hein, c'est plus que un, et je n'arriverai pas à faire de simplification logique avec cette, cette, cette paire de de configurations ou cette paire de produits logiques. Si je regarde maintenant ces deux-là, la configuration 1 et 6, la première et la dernière, je vois que tous les bits sont différents. Les trois diffèrent, donc manifestement, je ne pourrais pas faire de simplification logique avec celle-là. La dernière configuration, celle qui va nous intéresser le plus, puisque on voit que qu'on a le premier bit qui diffère et les deux autres sont identiques. Donc, si les deux autres sont identiques, ça veut dire que je vais pouvoir réécrire cette équation en faisant une apparaître une factorisation. Donc j'ai ici mon équation qui est C bar B et A qui correspond à la configuration 2, ou C, B, A bar qui correspond à la configuration 6. Et par factorisation, je vais écrire que c'est C bar ou C facteur de B. Et a bar. Ayant fait apparaître la différence c, c bar, donc ici j'ai isolé dans cette parenthèse euh, la variable c et je balaye toutes les configurations possibles pour cette, varia pour cette variable c. Là, celle où elle est à 0, celle où elle est à 1, il n'y a pas d'autres configurations possibles. Donc je sais que ça c'est toujours vrai. Puisque ça c'est toujours vrai, bah ça va être éliminé de mon équation et il me restera simplement b a bar. Donc j'ai simplifié les deux mintermes, les deux produits logiques qui sont là pour faire apparaître B et A bar. Mon équation logique simplifiée va donc reprendre cette équation, où j'ai toujours le 1 que je n'ai pas simplifié, et le 2 et le 6 qui sont résumés en ah. un seul produit logique. Donc je vais faire apparaître la configuration 1 et la configuration qui regroupe 2 et 6, B. À Ceci correspond donc au résultat simplifié de cette table de vérité et de cette équation logique. Maintenant, on peut se repencher sur ces deux équations, ces deux configurations. Si on veut regarder ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu être tenté de dire, puisque celui-là est commun, eh bien, je vais faire une factorisation et je vais faire apparaître mon équation sous cette forme-là. C bar facteur de B bar A ou B et A bar. Donc là, on reconnaît une configuration. Alors là, on voit bien qu'on n'a pas toutes les configurations hein, de possibles avec ces deux variables logiques, puisqu'il en faudrait quatre pour couvrir toutes les configurations et faire la même chose que ce qu'on a fait ici. Par contre, on reconnaît le OU exclusif. Donc on pourrait être tenté de dire, bah là, on a donc une, une simplification algébrique possible qui est d'écrire ceci sous la forme... C facteur de B ou exclusif A. Alors là, on a en effet fait une simplification d'un point de vue algébrique, on a une formule qui est plus simple que celle d'au-dessus, hein, qui est plus courte, mais ça n'apporte rien au niveau logique, puisqu'on n'a pas éliminé de variables et on n'a pas éliminé de nombre de couches logiques qui vont être traversées, donc on n'a rien gagné véritablement au niveau de la logique. Donc on ne considère pas que ça, ce soit une simplification logique intéressante. Donc on va garder l'idée que si on veut faire une simplification logique, il faut que ce qui est dans la parenthèse soit toujours vrai. Donc voilà, vous avez vu comment passer d'une équation logique non simplifiée à une équation logique simplifiée.